Oui, pour la Suisse, évidemment, le, le problème de l'eau est, est, est plus facile, beaucoup plus facile que pour beaucoup d'autres pays. Euh, avec le, le château d'eau du Gothard, on est, on est dans le. Euh, dans l'abondance euh, la plus totale, mais avec le changement climatique, ça sera peut-être un peu moins simple parce que, euh, en particulier, la fonte des glaciers fait que la réserve sera un peu moins grande, mais enfin je pense qu'il y aura toujours assez, mais surtout il y aura des, des excès d'eau à un certain moment probablement, peut-être des manques à, à, à d'autres périodes puisque le changement climatique va surtout provoquer des périodes euh, où il fait trop chaud et des périodes où il pleut beaucoup trop. C'est les variations qui vont s'accentuer alors qu'actuellement on a un régime relativement régulier euh, c'est très rare qu'il y ait une sécheresse, tout le monde se rappelle, de celle de 1976, par exemple, où euh, il y avait vraiment de gros problèmes pour l'agriculture. Enfin, c'est extrêmement rare et ça, ça pourrait s'accentuer. On a d'ailleurs eu, dans les 30 dernières années, un accroissement du nombre de, de situations de crues. Euh, là, il y a vraiment toute une gestion euh, de ces problèmes auxquels il faut se préparer parce qu'avec euh, le réchauffement climatique tel qu'il est probablement inévitable, euh, nos, le, le prix de nos efforts ne se, euh, re, re, ne se verra au mieux qu'à la fin du 21 e siècle, si ouais, siècle si on a correctement euh, euh, travaillé, si on a pris les mesures qu'il faut et ça vient d'ailleurs assez, assez lentement. Maintenant pour la Suisse, il y a quand même des enjeux euh, assez considérables aussi pour qu'on euh, arrive au bout de notre programme euh, d'assainissement de l'eau. Il faut voir que depuis le début des années 1960, on a euh, énormément euh, fait d'efforts pour euh, dépolluer notre eau. Et euh, ce travail euh, a permis d'atteindre de, des résultats pour la dépollution physique, les, les, les gros déchets qui, qui polluent euh, l'eau de nos rivières, l'eau de nos lacs et puis évidemment l'eau qui ensuite est renvoyée euh, aux gens pour, comme eau potable, puisque euh, depuis à peu près cette période-là aussi, on a commencé à pomper beaucoup l'eau des lacs pour euh, l'utiliser comme potable. Il faut que ce soit une eau très pure. Sur le plan chimique, la dépollution aussi, dans l'ensemble, joue. Mais il y a un travail énorme encore pour limiter les effets des pesticides et des phosphates excessifs venant de, de l'agriculture qui doit se montrer encore plus respectueuse de processus euh, environnementaux corrects. Et il y a l'énorme défi de la dépollution biologique. Alors ça, on commence tout juste à s'y attaquer on s'est rendu compte qu'avec euh, la, la prise de médicaments importante par la population, il y avait quand même des, des, des microsubstances qui créaient aussi des micropollutions pollutions et là nos stations d'épuration, nos systèmes, sont pour l'instant euh, pas au point. Donc nous devons reconstruire complètement, et reconstruire complètement notre réseau de stations d'épuration pratiquement, qui a été un effort énorme dans les années 60 et 70, pour l'adapter à cette dépollution biologique. Ce faisant, nous, nous allons, je l'espère, résoudre des problèmes importants euh, comme euh, par exemple les, la, les perturbations endocriniennes qui ont des effets, je pense, encore très mal mesurés sur la, sur la santé humaine. Et puis on va, euh, je l'espère, offrir un exemple de valeur et réutilisable par d'autres dans le monde au fil des décennies.